Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Eve en lumière, j'accueille le signe des vierges, ceux qui ont l'ascendant aussi ou la lune en vierge et même peut-être Vénus en vierge pour le domaine sentimental. Je tiens à m'excuser euh, par rapport au son, c'est pas la peine de me dire le son est mauvais, je le sais malheureusement, je suis tributaire de cette caméra. Alors je peux mettre mon téléphone mais malheureusement euh, la vidéo est toute petite et je trouve que c'est désagréable de voir euh, une petite vidéo sur Youtube. Alors vous pouvez la voir en grand, grand, je ne sais pas votre avis mais si quelqu'un pouvait m'aider à savoir d'où ça vient, on a l'impression que je parle à côté du micro et que c'est trop fort. Donc, j'essaie de parler doucement et de ne pas trop euh, m'exciter. Alors, donc, euh, toutes mes excuses. J'espère aussi que vous passerez de belles fêtes de fin d'année, puisque, voilà, c'est bientôt la fin. Je vais faire quelques vidéos, bien évidemment, pour ce week-end. Alors, on y va pour les Vierges. On regarde les Vierges. Je me concentre. Petite Vierge. Vierge ascendant, Lune, Vénus en Vierge mois de janvier 2023, hop, celle-là a voulu sortir, wow, wow yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ça a l'air pas mal, pour le mois de janvier, ah, quelqu'un de nouveau entre dans votre vie ou est entré, puisque c'est sous le dessous du paquet, on a, waouh wow, la santé matérielle ou la croissance spirituelle qui arrive avec le poisson, donc vous allez évoluer matériellement ou euh, spirituellement, c'est-à-dire beaucoup plus de connexion, de signes, de synchronicité avec l'univers. Peut-être que vous êtes en train de vous aligner tout simplement. Regardez, j'ai une belle annonce qui arrive sur le mois de janvier. Vous allez peut-être avoir, euh, euh, ou vous allez faire une annonce. Quelque chose de pas mal qui peut arriver dans, euh, dans, le domaine, dans un domaine peut-être matériel ou spirituel. Alors, vous allez rentrer dans une nouvelle expérience, mes amis vierges. Excusez-moi, j'ai un cheveu qui... Une nouvelle expérience qui arrive, un nouveau pas, nouvelle année. Et en plus de l'excitation. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer du tout au tout, tout Comme un événement, une proposition, euh, un gain soudain qui vous fait euh, vraiment réaliser que vous êtes chanceux, que vous allez avoir la roue qui tourne. Vraiment, c'est très positif pour mes amis vierges. En plus, avec le Capricorne, ouais, je pense que ça doit coller parce que ce sont des signes de terre déjà très très beau message <rire> allez la suite un nouveau travail certainement quelque chose d'une nouvelle expérience peut-être et on va vous dire ok c'est bon et ça va vous rendre waouh ça va vous donner du peps l'excitation. les vierges ah oui, il y a le changement qui se retourne. Mois de janvier. Allez, go. On a un choix. Ah, ben, regardez. On retrouve le changement. Un choix par rapport à un changement. Vous allez avoir l'opportunité de changer de direction, de prendre une décision, euh, de choisir de rester ou de partir, je ne sais pas, ou de vous engager de toute façon, dans un soit dans un déménagement, un changement de travail, un changement de, euh, de, de partenaire, <rire> ou un changement dans votre situation actuelle, peut-être une prise de risque Supplémentaire, oh, C'est pas mal ça, j'adore les bonnes nouvelles. 1, 3, 4, 5, donc les Vierges. Chagrin, évolution, ah, protection, l'été, mm -hmm, la clairvoyance. Alors, il faut voir l'été comme une saison, mais aussi comme le bien-être. Hein. Vous voyez clair Évolution spirituelle, le poisson. J'ai un chagrin, donc ça peut être la première carte, c'est-à-dire vous avez été déçu. Vous avez été déçu, vous avez accusé une peine, une déception. Il y a une évolution progressive qui va piano, qui va seno qui va lontano. Vous allez évoluer, vous allez sortir de ce chagrin parce que vous êtes protégé, parce que vous êtes guidé, parce que les anges sont là, parce que les défunts vous protègent, parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Vous allez petit à petit vers l'éclaircissement des situations, la solution, la chaleur, le bien-être, l'optimisme, la joie et plus de connexion encore voir les choses à travers Alors, on va décortiquer toutes ces cartes donc le chagrin il me parle des écrits et d'un départ ça concerne quelqu'un qui doit s'en aller qui doit faire des démarches de partir de voyager est ce que vous êtes chagriné quelqu'un vous a laissé vous l'avez laissé vous devez partir euh... peut-être une personne au loin aussi qui vous écrit, qui fait des démarches d'un départ. Vous apprenez le départ de quelqu'un. Alors, c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, mais là, il y a une personne qui veut partir. Ou alors, vous avez du mal à faire des démarches pour partir d'un environnement, pour partir en vacances, pour partir d'un lieu d'habitation, pour partir d'un lieu de travail. C'est peut-être ça qui vous rend malheureuse. Pour l'instant, on a l'évolution. De toute façon, ça va arriver. On a un cadeau, waouh un cadeau d'ici quelques mois. Donc, l'évolution progressive de cette situation va mener à un cadeau. C'est-à-dire, ce que vous n'avez pas aujourd'hui, ce que vous n'arrivez pas à avoir, c'est peut-être un cadeau pour, proche, pour les prochains mois. Une évolution sera beaucoup plus conséquente dans janvier, février, mars, etc. Selon la protection pour les Vierges. Ah, ben voilà, le changement à nouveau. Ah, on va partir à l'étranger. Il y a quelque chose. Alors, soit c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, puisqu'on qu'on est un étranger. Une personne qui rentre dans votre vie qui est de nature, d'origine étrangère, ou alors vous allez partir à l'étranger, vous allez partir, euh, vous allez être connecté, connecté, avec une personne qui va vous, qui va vous mettre sur un changement. Ah, apparemment ce serait le travail, donc l'étranger, le travail. Ça peut être tout ce qui est en relation avec Internet, puisque finalement World Wide Web, hein, ça me fait penser à ça. Le 21, le monde et le changement. Donc, protection par rapport à votre travail. Il euh, y en a qui vont changer de boulot, qui vont changer leur, euh, leur façon de faire. Vous êtes protégé, ça doit arriver. Comptez sur le destin. Euh, pour aussi, euh, étranger travail, étranger travail, qu'est-ce que c'est que ça Est-ce que vous avez un lien avec une personne ou avec une situation étrangère c'est marrant parce que je vois Internet, un changement. Ou alors une personne qui rentre dans votre vie, qui est étrangère, dans, sur votre lieu de travail. Alors, est-ce qu'elle va vous aider C'est forcément un cas peut-être significatif. Hein. L'été, oh, le serpent, l'union et on va dire le chien. Alors. Le truc, c'est que peut-être vous avez connu quelqu'un ici sur l'été qui était pas. qui vous a. Euh, soit qui vous a mis des bâtons dans les roues pour vous unir euh, dans un contrat. Vous avez eu des, des problèmes, des soucis sur l'été dernier. Et là, on voit qu'il y a une union avec un, un ami, un, un partenaire, un contrat. Euh. Après, je, si ce n'est pas l'été, ça veut dire qu'il y a un éclaircissement sur une situation qui est néfaste pour vous. Et vous allez comprendre pourquoi vous êtes passé par là. Vous allez comprendre pourquoi il y a eu un blocage au niveau d'une union, d'une un, relation ou d'un contrat. Mais en fait, là, je vois l'union avec le chien, c'est plutôt sentimental. Vous avez connu une déception au niveau amoureux, au niveau d'un mariage aussi. Sur l'été dernier. Vous avez eu une personne qui a été fausse, qui, qui vous a trompé, trahi. Alors que vous, vous étiez fidèle. Vous, vous l'avez compris, hein, en fait. Vous le mettez en lumière sur le mois de janvier. Vous comprenez pourquoi vous étiez avec peut-être avec une mauvaise personne. Ou euh, si ce n'est pas votre partenaire, ça peut être une personne qui s'est mise entre vous et, et, et votre autre. Bon, clairvoyance. Justement, vous voyez clair quelques semaines, la santé, on a un accord. Donc, ça va aller de mieux en mieux. Vous allez signer un accord, vous allez signer un contrat, ça va vous faire du bien. Je ne sais pas. En tout cas, la santé, c'est peut-être cette notion d'excitation. Une nouvelle expérience qui, d'ici quelques semaines, vous allez vous dire, « ah ben, Ok, maintenant, je sais pourquoi je suis passé par là, pourquoi euh, cette personne n'était pas la bonne ou, ou par pourquoi j'ai eu des blocages euh, ou des, une sorte de trahison ici dans ce chemin de vie. Pourquoi Parce que j'ai autre chose à faire. J'ai un accord au niveau santé. Ça peut être une personne aussi qui travaille dans le monde de la voyance des énergies. Hein, parce que clairvoyance santé, d'ici quelques semaines, il y a un accord. Vous avez signé un contrat quelque part. Voilà. Voilà, d'ici quelques mois, peut-être un cadeau. Euh, la déception, ça peut être ça, hein, la déception avec ce serpent-là. Hein. Ok, allez, je continue. Je continue domaine sentimental. Ok. Les vierges. Les vierges, c'est des vierges, s'il vous plaît. Pour le mois de janvier, donnez-moi trois cartes, donc trois cartes pour voir quelles sont les tendances par rapport à vos amours sur les Vierges. Au mois de janvier 2023, Amour pour les Vierges au mois de janvier 2023. On a une étape à franchir, encore une invitation. Et, ah non, c'était le coup de fou d'autre fois, parce qu'il y avait un signe qui avait ça qui avait une étape à franchir, mais c'était basé sur un flash. Là, c'est une invitation, donc vous allez avoir la possibilité de demander à quelqu'un de vous rencontrer, mais il faudra prendre son temps. Hein. L'étape à franchir, c'est d'abord une invitation, puis après une autre étape, puis après une autre étape, puis après, voilà, vous allez voir, euh, euh, qui va à piano, va à sano. Hein. <rire> Une invitation qui mène à quelque chose, mais qui doit aller plus ou moins lentement. Euh, ok, Vierge, mois de janvier, quelles sont les possibilités qui s'annoncent Le message, bien évidemment, n'est pas pour tout le monde. Encore une évolution, une période de deuil et de l'imprévu, de l'inattendu. J'ai la surprise. Donc, peut-être une nouvelle invitation, une nouvelle découverte, quelqu'un qui vous, qui vous offre une proposition et qui fait que hum, hum, ça va être comme de l'imprévu, de l'inattendu. Regardez, j'ai l'excitation, j'ai une personne qui rentre dans votre vie. Donc, il y en a peut-être qui vont finir par avoir une relation qui va changer du tout au tout, tout, qui va évoluer d'un coup, Mais après à une période de deuil. Attention, période de deuil. Ça, c'est la deuxième carte. En plus, ça peut être le, effectivement le sens contraire. Hein. C'est-à-dire que vous devez passer par un deuil où la personne avec qui vous êtes fait le deuil d'une relation pour pouvoir après vous faire une surprise. Il y a une évolution positive, je vois quelqu'un ici qui est déjà dans une relation, qui évolue positivement, si vous êtes célibataire, vous avez fait du travail, voilà c'est très positif, vous vous sentez bien dans votre peau, vous devez quand même continuer à oublier, à pardonner, à faire le deuil, à ne plus avoir une sorte de rancœur ou de me dire si j'avais su ou de me dire pourquoi j'ai été si bête ou euh, incapable de voir la vérité ou incapable de surmonter ce chagrin je ne sais pas en tout cas attention à cette carte parce que c'est très important si vous avez le chagrin que j'avais d'ailleurs dans les premières cartes ça peut vous faire défaut après dans la relation parce que vous allez ruminer et vous allez vous dire aussi que ça va repartir dans le même sens chaque chose en son temps Période de deuil nécessaire, Ne n'allez pas trop vite dans une relation justement nouvelle où la personne vient de se séparer. Très souvent, c'est pas possible, c'est pas viable à long terme. Mais en tout cas, il y a une belle énergie qui ressort, c'est-à-dire que vous allez avoir un cadeau, ça me fait penser au cadeau de Noël, une surprise, un coup de fil, quelque chose d'inattendu. Vous ne vous en doutez pas, peut-être que vous êtes sur une progression de deuil de mettre du côté le passé, d'oublier tout ça et de vous régénérer. Et euh, cette géné régénération va faire que oui, vous allez rencontrer quelqu'un ou oui, il va y avoir une surprise dans l'élément sentimental puisqu'on a toujours ce fait de grimper les échelons et d'être invité. Donc voilà, euh, positif pour vous mes amis. Oh, j'ai traîné. Je vous fais de gros bisous, passez un bon mois de janvier. Ciao, ciao. Prenez soin de vous mes amis vierges. Bye, bye.